Bonjour à tous, le savant grec Aristote disait, la définition fait connaître ce qu'est la chose. Ah ben, avec cette vidéo vous avez de la chance, vous allez connaître beaucoup de choses. Dans ce cours on va donc définir différents éléments de l'algèbre, on va commencer par l'élément de base, le monome. Le monome est constitué d'un nombre et éventuellement il est multiplié par des lettres. On ne représente pas le symbole de la multiplication en algèbre, parce que d'un côté on a des nombres, de l'autre côté on a des lettres, si on les met côte à côte, ça veut forcément dire qu'ils sont multipliés. Par exemple, 16, c'est un monôme, il n'y a pas de lettres, il y a juste un nombre. 4x, c'est un monôme, c'est 4 fois x, mais on met pas le fois. 25z, moins 13xy, c'est moins 13 fois x fois y, mais on met pas les symboles de multiplication. Et encore 2,5 a au carré. C'est 2,5 fois a fois a. Au lieu d'écrire a fois a, on écrit a au carré, comme vous le savez. Le nombre est appelé le coefficient. Et les lettres sont appelées la partie littérale. Donc dans les exemples ci-dessus, 16, c'est le coefficient. Et il n'y a pas de partie littérale. Dans 4x, le coefficient, c'est 4. Et la partie littérale, c'est x. Dans 25z, le coefficient, c'est 25. La partie littérale, c'est z. Dans moins "-13xy", le coefficient c'est moins "-13", la partie littérale c'est xy. Et dans 2,5 au carré, attention, le coefficient c'est 2,5 et la partie littérale c'est au carré. On prend la lettre et la puissance qui lui qui va avec. Un autre point à connaître, c'est que lorsque le coefficient vaut 1, on ne l'écrit pas. On va pas écrire 1x, on va écrire x. Si on écrit x, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. On va pas écrire 1ab au carré, on va écrire ab au carré. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Maintenant, on va voir les monomes semblables. Des monomes semblables, c'est des monomes qui ont la même partie littérale, donc les mêmes lettres avec les mêmes puissances. Par exemple, 3x4 et moins 25x4 sont semblables parce que la partie littérale, c'est x puissance 4 et x puissance 4, c'est la même, donc ils sont semblables. De même façon, 2xy et 50,6xy le sont aussi parce que la partie littérale, à chaque fois, c'est xy alors du coup, 20x et 7y ne le sont pas, puisque d'un côté la partie littérale c'est x et de l'autre c'est y. Et attention, 2ab² et 5ab ne sont pas semblables non plus, parce que dans 2ab² la partie littérale c'est ab², on garde la puissance. Dans 5ab la partie littérale c'est ab, le b n'a pas la même puissance, donc c'est pas la même partie littérale, les monomes ne sont pas semblables. On va voir dans la prochaine vidéo en quoi c'est important de savoir si des monomes sont semblables oui, non. Parfois, j'aimerais oublier ce que je sais pour avoir le plaisir de le redécouvrir une nouvelle fois pour la première fois. N'oubliez pas d'allumer le cerveau.